Parce qu'en fait on a résolu euh, les, euh, les questions ici. Ouais. Et du coup, il nous faut résoudre les technicals et les community. Les communistes. Voilà. Okay, okay, okay. Ah non. Ouais. Cette vidéo est en partenariat avec OMG Serve. Lien et code promo en description. Bon visionnage. Bah écoute, oh, et Anaïs euh, a toi l'honneur de choisir. Community. Ouais, vas-y. Ah euh, bah violet. <rire> <Voilà>. <rire> Alors. Vous avez Alors. entendu Hein Non. Bah j'ai entendu des Ouais. Ouais. Oh. c'est une blague. <rire> non mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe On se fait prank Attends. Non, c'est une blague. Arrête, arrête, arrête. la tête de Wam Eh hey, la tête de Wam, j'avais toujours une sandbox. Elle... <rire> Ça nice Non, c'est monde, c'est quand tu passes la porte C'est vrai <rire> ah vrai c'est pas mais possible pourquoi on, Mais pourquoi on l'entend aussi du coup Anaïs, <rire> <rire> Anaïs tu te fais de ma gueule ou quoi <rire> MDR <rire> Oh non c'est trop Putain mais c'est moi qui faisais les vannes à l'époque comme ça Ah <rire> <rire> putain mais qu'est-ce que c'est oh <rire> Bon bah voilà ouais, Eh hey, tu reconnais le... Alors qui est le créateur originel de la Map diversity Bah qu'une J'en ai aucune idée. Y'a aucun doute, c'est q magnette Voilà. Et, et par contre, regardez, parce que euh, ça, c'était. Là, Dargan Alpha, tu dis pas, Eh, hey, regarde Oui, ah oui Bah, bah oui. oui Bah oui, bah, oui. Bah, oui. Bah, oui. c'est diversifié Exactement ah. Tu du coup, je l'ai regardé l'épisode 1. Hein. Ah. Le premier. Ah. J'étais en embêtant. je vous dis, Alors. mais vraiment, on était déglingos, ça Ah bah oui Ça va être combien y a de C'était incroyable Allez, oin, oin, le cochon Alors alors, une... quelle alors. Est la vidéo qui parodie Oh, euh, c'est Fallen Kingdom Viva la vida Viva la vida, vida, vida. T'es sûr Oui J'ai pas la ref Moi j'ai la ref Hop Voilà Ah Bravo je connais même Merci Viva la vida, d'essayer de Coldplay Ouais, ouais, mais je connais... Ah la... Ah Ah Ça ah, la pute Bon, enfin... <rire> euh, oh, alors, stop Oui moi, ça c'est super, super hostile! Oui! C'est Vex! C'est super hostile ou Ragecraft? Voilà. C'est super hostile! Ah, nice à la ref! Eh les gars, oh. attendez, venez, on discute! Enfin, les gars, oh. oui. Euh, parce qu'en oui, fait, ouais, euh, je, je comprenais rien à la question <rire> et, et je comprenais. Yo! <rire> je comprenais rien à la question yo. et le fait que ce soit Vex. Et Vex, c'est vraiment un classique des maps CTM, quoi. Voilà. D'accord. Oh, <rire> tout le monde s'en va là! Oui. Il voilà. va oui. bah, vous rentrer oui, au si on passera, allez hop Mais Non mais c'est dingue, c'est dingue, elle a tout <rire> Tu lui demandes n'importe quel bruit, elle le fait Eh <rire> hey, Anaïs, Anaïs Eh, hey, tire sur mon doigt Putain, <rire> mais c'est... Alors de... Alors des maps du serveur oh Pixel. Alors là, euh... j'en ai aucune idée un Master Nick Crête, la euh, culture des crêtes, le d'un jeu. Lequel n'est pas un projet de Hypixel Bon, Vampire Survival, c'est euh... sur Hypixel. Euh, Wizard Challenge je sais pas. Creeper Dungeon, j'ai aucune idée. Oh, zombie Siege, je sais pas. Ça fait pas. des années que j'ai pas été, moi. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai envie de vous dire. Le seul, euh... le seul truc que je faisais, c'est. Ah, moi, non, euh, pas moi je crois que pour moi, c'est soit Zombie euh, Siege ou euh, Creeper Dungeon. Non, zombie, à va... mon avis. Non, bah, pas dire sur Hypixel, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Y'a un indice, les gars, Il y a un indice. Si vous regardez bien, <rire> et ouais, vous voyez ce truc là? On dirait un smiley pas content. Oui, et ben ça veut dire que la réponse n'est ni plus ni moins euh, Wizard's Challenge. Voilà. Je <rire> sais pas on l'écoute. Hein. Mais fallait essayer Vous savez pas non plus <rire> On était en train de réfléchir et tout Alors il faut trouver les trois skulls du coup de... J'ai trouvé... trouvé Ah j'ai trouvé ah, ben alors... oh. <rire> oh non <rire> Ah oui d'accord <rire> <Putain>, mais... <rire> Ah bah voilà oh, Trop fort <rire> Ah oui j'ai cru qu'il fallait pas le tuer, j'ai eu peur. Oh non Oh non J'ai perdu mon armure Ah bah voilà, chez alors... Bon pour moi c'est siege. Vas-y mais zombies, je sais pas, c'est dans. Voilà, oh, oh là là. Je sais pas, non, c'est parce que. <rire> c'est. GG. <rire> GG <Alors>. les girls. <rire> euh. Les, les boutons. <rire> <rire> ah, les girls. Oula. L'un des. Oh le facepool! <rire> oh le Ça on connait, ça facepool! qui, qui, qui l'a créé? Qui créé Vatik! Vatik! Wouhou! Vas-y, vas-y! Eh ouais, mon pote, eh, faceful! Trop, trop bien, faceful! Moi, je suis un hein! Bravo, bravo! Merci! Allez, suivant! De dropper, bla, bla, bla. Alors En, en 2011, Bigre a lancé un nouveau genre de map, gameplay, bla bla bla! Newton version Darwin avec Blitz! Oh, putain oh! Tu oh. m'as <rire> fait peur! <rire> C'était avec Blitz, je m'en souviens! <rire> putain! Voilà! Du... Excusez-moi, je viens de faire ah, une Blitzkrieg! <rire> <rire> non, <te> que... <rire> <rire> alors les mods sont un aspect oh là assez là. populaire De Minecraft blablabla. Mais arrêtez de faire des blablabla bla bla bla. Oh bah pardon. Les mods sont des populaires De aspects de Minecraft alors voilà Et eh ben c'est quoi la voilà. question Quel est le développeur de forge Ah et eh ben forge ça a été créé messieurs dames Je vous le dis par d'ailleurs par, euh, 20 Hop là regarde <rire> Bon bah voilà. Ah, <rire> ah on... C'est en bout de jeu que sorti... Quoi Qu'est-ce qu'on doit On doit les ranger par couleur. En vrai c'est super sympa. Et c'est mieux que les questions qu'on fait, hein, je trouve. Accroche-toi. Vous devriez me remercier. Bah oui, coûte. Bah tu parles au qui là Chien Ah J'aurais dû l'appeler, ça le chien. Ah bah du coup oui. Je viens qui se fait la balle derrière là mais ils se font pénétrer ou... Enfin je veux dire, excusez-moi mais... Ouais, non mais oui, non mais euh, c'est... Arrêtez de vous plaindre ou pas bon Ouais, la dernière fois que j'ai entendu ça... Euh, fou Mais c'est bizarre Ça me gêne mentir. Voilà Voilà Bien joué Bon, je vais te répondre Oh bah alors c'est lui Oh Des <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> frames... Donc faut qu'on en chope 60 Bah moi j'ai euh. J'ai 930 FPS là non non non non, non. Les, les frames que tu prends sur les salles les tableaux Non mais je sais, je te taquine c'est une derrière toi C'est oh la... vraiment la team premier deg <rire> Premier deg <rire> Ça oui, va les djunts que... <rire> Boomer non, Allez, il faut, faut, faut, faut, faut survivre hein. Oui, et s'il y en a qui meure, tout les, so meurt, tout le monde meurt C'est 60 en tout, ou faut que l'un d'entre nous en chope 60 trop de questions. Parce que là ça me fait peur, hein, parce que là j'en oh, ai Putain, j'ai trop. peur non je crois pas. Non Salope Non <rire> il Mais il a rien fait Non mais je parle au cactus toi qui a foncé dedans. Ah oui d'accord Non mais <rire> eh ben, je dis pas salope à Anaïs <rire> <rire> <rire> Incroyable Ah T'es vraiment un petit con j'ai tout perdu Il <rire> était à 40 <rire> <long>. Oh non <rire> <rire> Oh vas-y attends attends Il attends. y a, a... Y a... Y a quelqu'un qui nettoie pendant qu'il y en a un qui échappe 60 <rire> Vas-y, je suis à 35! Nettoyez, nettoyez, nettoyez en vrai! Mais comment ça, nettoyer? Mais non, mais genre, tapez les cactus, enfin, prenez-vous les cactus jusqu'au et j'attendrai 60. Ça. Bah allez-y, mais vous êtes les deux femmes, vous pouvez. Non, je rigole! Non, attends, Je rigole! Je vais te bouffer, toi! Quand J'ai tout cou... perdu, je vais tout me prendre, hein, c'est pas grave. Ouais, vas-y, comme, euh, comme ça on arrive, vas-y, je suis à 56. De toute c'est pour ça qu'on m'a invité, hein. Mais non! <rire> <rire> ah, juste Il y a un créo pour le faire, il y a moins. Allez, hop! <rire> C'était quoi L'ex-Mados, oh, euh, voilà. L'ex-Mados, d'accord. Alors L'ex-Mados. Ça se passe ici, Alors. bonsoir. Qu'est-ce qui Minecraft ne ferait pas YouTube Hein qui... qui a créé le, le premier Let's Play Minecraft. Oh là là, oh. c'est Fanta <rire> C'est le guide pour bien débuter à Minecraft. Je dirais que c'est lui parce que la production... Non, oh, pour -ce moi c'est le chauve. Non, non, c'est pas lui. Pas. Oh, est-ce qu'on... Ah. Allez, Team Calvas ou <rire> Alors déjà c'est pas ex. par contre ça peut très bien être Paul <rire> Alors si chacun a une réponse Vous faites comme vous voulez, on fait un Shifumi de qui euh, fait en premier Shifumi Ciseaux Bah oui mais bah, du coup on... <rire> quoi, La team premier Doug. <rire> J'en sais <rire> ah, Fais tourner une roue. Mais ah t'as une roue toi ouais, je suis sûr Attends attends, attends non j'ai un J'ai une, une, une boule de pensée Ok attends attends Est-ce que ah, ah de c'est -ce hein, est le chauve Elle pense Elle pense Elle a dit que c'est lui Ok non en vrai on tente <rire> oh, oh la boule de pensée elle est incroyable Ouais enfin euh, il a pas que la boule de pensée qui est incroyable Non excuse moi <rire> Euh, attends, attends, on, on est parti dans le oui, oui, oui, oui. Mais non Ah, si oui. Bah, on t'a suivi, <rire> donc t'es couillonne. Voilà, haut oh, du billard MC Edit. Alors, Elia. Qui est le, le, le, le, le créateur originel de MC Edit C'est euh, pas facile. J'en ai aucune. C'est Jacques Quadro. <rire> Voilà, c'est Jacques Quadro et je vais vous dire avant de cliquer, je vais vous me justifier comme ça, avant de cliquer, vous, vous... Moi, vous allez voir. Code, code Warrior, ça me dit bien, il a un bien. Non, ouais, mais il justement, un <rire> justement, il a fait mais quelque chose d'autre. Mais je peux pas vous dire quoi. Par contre, c'est Jacquadro parce que tout simplement, eh bien, messieurs, dames, le mode MC dit, eh ben, c'est écrit partout Jacques Quadro. Voilà. <rire> oh, bon, pas... Anaïs, on, vante, euh, on vote euh, Code fion là, après Ouais, je pense, hein. Code Alors, Il ah, faut voir... Alors, Alors N, -B -T... N -B T. Pardon. Dégage. <rire> faut faire quoi faut Non, faire mais... Peur. Oh c'est nul! <rire> eh, j'ai trouvé un, un totem truc of undying! Cool! il s'appelle comment? Il a un nom? Il s'appelle. Il s'appelle euh... N. Ah bah voilà! Ah bah nickel! Pourquoi? Bah parce que c'est le but! <rire> il faut trouver N, B et T! Ah! Ah, regarde en bas! Tiens, euh. Nico, viens! Oui! Ah, j'en ai trouvé tu voulais un! voulais m'appeler Fabien, c'est ça? <rire> Pourquoi Fabien Je sais pas, t'as bugué sur viens, mon. Nom. Viens Fabien, c'est ça Regarde. Ah Alors il y a N, B, T, voilà. Et du coup il manque T. le T. T. T. T. T, T Du coup c'est par terre euh, sur le sol. Ah c'est par terre. Bah pas forcément ouais. par terre hein. Non finalement. mais enfin c'est. Oh trouvé Ah nice ah bah, putain, bah, je... Il était par terre sur le sol Tchou, Tiens, tiens, tiens. je te le laisse là. Oh mettre. merci <rire> Bon bah, allez-y hein, bon, C'est bon, euh, je... de... euh, pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Voilà. Oh mais genre voilà. mon, gros, allez, mon gros fiac que c'est pas lui là <rire> Bon bah. Oh, c'est joli. Ah ouais, c'est une salle de classe. Venez, je vous fais un cours particulier. Alors Oui. Et il y a plein euh, de dessins. Quelle est, la, quelle est la map la plus populaire qui a été créée Skyblock évidemment. Oh bah. Skyblog oh, Skyblog Oh la InBlock. boomer <rire> Let's go Allez Skyblog ouais. ouais. Let's go OFV. GG C'est quoi ça Eh hey, c'est bugué, c'est un item frame euh... Ah non, moi, je le vois correctement Ah ouais Moi oui, c'est un armonstein Oui bah c'est normal, c'est un State Ah ok ouais, Comment se fesse Parce que Bah il se déplace oui, mais pourquoi c'est un armor stand et pas ce qu'il y a dessus Bah, je sais pas, parce que l'autre c'était une teinture. Après, on verra ça. Je pense que Technical ça sera peut-être une redstone, lol. Oui, mais ça n'a pas de sens. Bon, en tout cas, c'est très ouais, logique. Après, pas, pas, ça, va faire... après ça va faire Allez. une fusion. et puis... Ah, peut-être, voilà. tu et as pas. raison. Je pas. pas. Allez, okay, technique, technique, technique, ai technique. Aucune... Oh, oh Qu'est-ce qu'il <rire> Faut peut-être presser le bouton <rire> Alors. C'est euh, un savoir assez euh, connu que la, la, la poudre de redstone euh, fait de l'électricité de 15 blocs. <rire> <rire> ah, mais ah, mais oui, c'est le tripwire trip là, Ah, oui, d'accord! <rire> mais j'ai pas compris, c'est 15 blocs pourtant le maximal! Oui, pour la pour pour la la redstone, c'est marqué dans la question! Bah oui! Mais la question, c'est le trapwire! Combien ça fait Ah merde ah. Bah oui, si tu me laissais lire avant de cliquer Bah oui, mais tu dis blablabla bla, bla. <rire> Je crois que c'est beaucoup hein, le trapwire. Hein. Bah, c'est quoi les trapwire C'est soit, soit 36, euh, bah c'est ça, c'est tripwire plutôt. Ah, les ficelles Et, euh... oh, Oui, voilà, enfin oui, oui, le. Ouais, ouais bah le moi, on, on coupe Pour nouveau, moi, hein. c'est soit 36, soit 40. Hein. Vas-y, 136. Oh <rire> Voilà Bande de nulos. Bah, ta gueule, c'est toi qui a proposé. Euh... tant de 40, bon, bah parce 40, que 20, 20 c'est trop hein. peu. Pour moi. Ouais, voilà. Ok, GG, j'aurais dit 20 moi hein, si vous aviez pas cliqué avant. Moi oh, j'ai vu que t'étais bien parti pour le vin. <rire> parce que moi j'adore boire, Divin. Alors... Ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Quel le est le mécanisme <rire> le plus. Surtout le vin le blanc, plus blanc un peu sec. Ah, je préfère le, le rosé. Le rosé ou bon, ça va dépendre Alors. Hein. <rire> euh... Qu'est-ce que c'est que cette histoire là Déjà que sort, je sais même pas ce que ça veut dire. Quel est le basic Attends. redstone mécanisme commonly C'est-à-dire quoi, commonly Euh. commun. Ah Et puis c'est quoi ces réponses de merde Alors, bah c'est. c'est. Euh, ou quoi, en fait. Enfin bah non, parce que ou c'est Orgate. Je comprends pas trop la question. Si Dragon Alpha <rire> <C 'est> Dragon <rire> Alpha, <c 'est> <rire> Alpha répond, c'est que c'est ça. Faut que <rire> tu parles <rire> Oh là là. Oh, viens, gang bang ah. Alors, lequel de ces blocs ne peut pas être attaché à un, à un piston Facile, donc euh, terracotta c'est bon, la moi glace je... c'est bon Moi je pense que c'est l'éponge, la... hein l'éponge c'est bon, c'est la l'éponge bah. mouillée C'est la mouillée, d'accord Moi je pense que c'est l'éponge mouillée Eh ben fais appel à ta euh, moi, boule train... Ok, alors, euh... boule magique, est-ce que c'est l'éponge mouillée Moi, Pour <rire> moi c'est la mouillée, ah. je on a déjà vu Et oui. oh. Glaze... Glaze... Elle, elle, a... elle a dit que oui. c'est mieux de ne pas me le dire maintenant ah bah c'est qu'on qu a raison On y va Ploum ploum En vrai on tente Vas-y On peut tenter 6 lanternes, Et puis c'est pas ça, c'est la wits de sponge, hein. <rire> ah Bon bah. Alors il faut allumer La lampe La lampe qui est en haut Ok Il faut faire quoi J'ai oh, pas, pas oui. lu. En fait, faut que t'allumes la lampe en haut. Ah, j'avais pas vu. Ah, oui, il t'arrive oh, à faire. Sneak-toi, sneak-toi. <rire> ah, oui, allez. Ouais. Vas-y. Oh, oui, vas-y, sneak-moi. <rire> <rire> vas-y. <rire> oh non. Ah, mais... bah, du coup, c'est la ice. What Ah, bah oui, c'est logique en plus. On en est con. On peut pas déplacer l'eau avec du piston, c'est logique. <rire> bon, bah, ice en. Oh, <rire> ça veut dire que c'est la... la terracotta Bon bah j'ai hein, ce que j'avais dit hein. Ouais Oh trop yimbe bon, bah... bon bah ça va être des rails donc tu vas savoir comment faire hein. Ouais hein. Alors qu'est-ce qui purpose ah euh, hein Justement qu'est-ce qui n'est pas le Qu'est-ce qui n'est pas le but d'un activateur rail Quand il est allumé Ok donc éjecteur, euh, éjecté donc ça c'est le cas euh, D'Isabelle Hopper attend la flemme Tuggle corner, rail direction Ah euh, si ça c'est bon, ah bonne question <rire> Exécute commande, euh, ça c'est... Mais non, mais attendez, mais c'est complètement débile On va celle-là Let's go Alors merde, attends, on prend mauvais sens Ah oui, il faut oh. monter sur le truc euh. <rire> Santé <rire> Merci magnifique. Merci, merci Je t'en prie Mais je comprends pas quoi, la question Ah mais, là, il faut, mais... il faut que tu m'éjectes Il oui. faut que tu m'éjectes Oh Ah merde mais on a déjà fait cette question, qu'est-ce que vous voulez Ah oui Hein, hein Oui, <rire> on est trop con. Je vous attends en fait, depuis Ah putain. pardon. Ah, c'est Kinodeer <rire> Totten. Alors, ça va être par rapport à ces trois blocs. Hein. Euh... Alors, lequel de ces squelettes ne va pas, ne va pas brûler du soleil avec, euh, avec le bloc au-dessus Eh oui, la logique de Minecraft. Mmh... Euh... Bah déjà, aucun va brûler parce qu'il y a du bois là-haut. <rire> oui, non mais... Euh, c'est <rire> pas ma web euh, tu peux parler français <rire> bah, euh, je... Est-ce que c'est pas la toile d'araignée Comme web. Oui, voilà, trop fort. Waouh C'est tellement débile. Oh. Bon, et... Eh, oh là là, trop classe WebZ, un champignon. Qu'est-ce qui est qu y a une Oh, on veut Ah bah oui, c'est un... Mais putain <rire> En plus, et... Eh, c'est pas grave. En <rire> plus, ça me bute parce que vraiment, il, il y allait vraiment avec le cœur. Oh putain, faut trouver un... Un coffre au trésor. Un coffre au trésor, d'accord. Un coffre au trésor, elle a dit. Hein. Oui, est pas oui, On dit pas un coffre fait, au trésor. Il fait du, il fait du bruit oui. et Ah, il fait du bruit, d'accord. Parce que moi je fais toute la map là. Ah, mais il est là-bas. Oh, mais il y a des bruits. Ah, je l'ai Le coffre au trésor C'est sale. C'est de Dieu. Putain. Oui, Alors, écoutez, c'est c'est pas un esthète truc. Euh, Même moi, est, pour moi, ça serait soit le boulet. Euh, c'est ça, voilà, les gars. Le, c'est un. C'est c'est c'est Binary Oui, oui. Alors, pour moi, ça serait plus celui-là. Hein. Et non, et non, et non, mais non. Lui. Dragon Alpha. Eh ouais. Et 5 euros, 5 euros. Hop là. J'ai même pas eu le temps de dire oui ou non! Non, non, mais c'était pour éviter! <rire> <rire> pour ah, éviter que tu perdes de l'argent! Euh... <rire> ah, c'est gentil! Bah oui! Oh! Alors, qu'est-ce que le symbole point d'exclamation indique dans une commande? Euh. <rire> bon, c'est pas grave, j'aurais voté la même si... chose! Bon, bah, non. messieurs, dames, c'est. Euh, moi, je, je vous laisse réfléchir parce que je veux pas vous spoiler la surprise! Genre, tu sais? Ouais! J'ai chanté <rire> Et moi j'ai bité Alors, oh regardez c'est un lapin oh. C'est un bâtard Un, un lapin, lapin. Un... Oh, En plus il est bien fait ouais. Alors... Quelle est la simple euh, que, que, que tu as besoin pour euh, invoquer le... Euh, putain mais... <rire> J'étais sûr de voir. <rire> Oh ouais. Mais non pour moi c'est le... il me semble justement que c'est le... Tu tu, tu tu tu tu je fais l'hélico avec ma bite <rires> <Et on meurt. rire> Ah Excellent. <rire> c'est trop drôle. <rire> Mais pour moi c'est celui-là. Pour moi c'est... Ra... parce qu'il me semble justement que c'est une des variantes du... Bah justement variant. Tiens. Ah bah voilà. <rire> Bien vu c'est ce que j'allais dire hein. OMC, ouais, ah, oh oh. ce sont les Avengers. Mais non c'est Mario Lui. Ah non. L-U-I. <rire> Pardon. OGG OGG euh, Je crois que c'est OGG Mais quoi Eh hey, mais j'en ai fait des ressources pack hein, c'est OGG hein OGG c'est OGG. Ah a... OGG. Mais vous avez pas cliqué sur OGG. Que... C'est Anaïs. Mais tante... Anaïs, c'est toi. Elle avait rien dit. Oh j'y crois, crois pas. J'y crois pas. Ah, donc on avait raison, Dragogo. Euh... Mais oui, moi c'est bien ce qui me semble. Ça parce me que paraissait dis, bizarre. Web, euh, Alors, parce que ça c'est pour les messages. Voilà, message privé. Ça c'est pour les scoreboards. Ça c'est pour dire Alors... un truc à voix haute. Et ça c'est pour faire un événement. C'est quoi la question?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 non. Et du coup il va se passer quoi Oh waouh Oh magie Il va moi. se passer fur je pense Mais putain <rire> <rire> ah. okay. Oh waouh OMG Oh Kéo oh. Kéo c'est toi <rire> T'imagines Salut oh. oh, bah, ouais, copain Maldon <rire> well You passed Berli, ta gueule Merci ah, toi l'honneur, oh, Nice. Oh Vas-y Dès la laine. La eh, hey, c'est déjà la cinquième en vrai la vache Il y en a combien Il y en a 13, je crois. non Ouais, il me semble. <rire> <rire> ah Excellent <rire> Ouais Ouais, regarde la laine verte dans ta gueule. Ouais wow. Ouais